Le bureau d'information sur le crédit au niveau donc de la zone UMOA est réglementé par une loi uniforme communautaire. Et les États sont tenus d'insérer cette loi dans leur dispositif juridique interne. Donc c'est un bureau d'information sur le crédit pour huit pays à la fois, ce qui est le premier exemple au monde. Donc au fur et à mesure de l'adoption de cette loi dans les États, Crédit Info Volo s'établit. Le choix des autorités monétaires, c'est de confier l'exploitation du bureau de France sur le crédit à une entreprise privée. Crédit Info Volo est une joint venture constituée de Crédit Info, qui vient d'Islande, qui est un majeur de l'industrie du crédit de bureau, et de Volo Africa, qui est une entreprise sénégalaise spécialisée dans les solutions technologiques. Et à ce jour, Crédit Info Volo est présent dans tous les huit États de l'Union monétaire ouest-africaine. Les opérations proprement dites du bureau de sur le crédit ont démarré depuis février 2016 et nous venons donc de boucler à peu près un an, trois mois d'activité. Bien entendu, le niveau d'activité varie d'un pays à l'autre en fonction de la date de l'adoption de la loi uniforme. Au Sénégal, nous avons bouclé pratiquement 15 mois d'activité pleine. Crédit Info Volo travaille sous la supervision directe de la banque centrale et nous rendons compte à la banque centrale. Les données sur le crédit sont centralisées au niveau d'une plateforme située au niveau de la banque centrale. Nous récupérons les données pour les traiter, les croiser, faire des appariements et ensuite en produire notre produit phare qui est le rapport de solvabilité ou rapport de crédit. Et bien entendu, nous avons un certain nombre de produits à valeur ajoutée qui vont intervenir après. Par exemple, nous avons le scoring, par exemple, que nous avons développé. Nous avons également des produits, par exemple, pour gérer le portefeuille des banques. C'est des logiciels qui permettent donc de, de recevoir des alertes systématiquement au fur et à mesure qu'il y a une dégradation au niveau du portefeuille sans qu'il soit nécessaire d'aller faire de la gestion manuelle de ce portefeuille. Nous avons par exemple un certain nombre d'informations que nous allons produire sur des entreprises de grosses entreprises au niveau de l'Union, par exemple, qui peuvent intéresser un certain nombre d'opérateurs économiques qui peuvent venir demander à acheter ces informations-là. Les institutions qui doivent obligatoirement reporter au bureau de crédit. Il s'agit des banques, des établissements financiers et des institutions de microfinance de grande taille que nous appelons SFD article 44. Les autres institutions de microfinance peuvent le faire sur la base du volontariat et dans ce cas, elles ne passe pas par la plateforme de la Banque centrale. Vous prenez un contrat de crédit, vous transmettez le montant, le taux d'intérêt éventuellement, le nombre d'échéances et la manière dont les échéances sont respectées. S'il y a des incidents, les paiements qui sont effectués, le montant reste tendu. Et s'il y a des garanties qui sont données, des cautions avales ou garanties réelles, on les répertorie. Donc voilà autant d'informations que chaque entreprise, c'est-à-dire les banques et les institutions de microfinance ati 44, sont tenues de transmettre au bureau d'information sur le crédit. Il n'y a pas de seuil en tant que tel, mais euh, techniquement, euh, le minimum d'engagement, c'est à partir de 6500 euh, à peu près, hein, CFA. Bien entendu, au-delà de ces informations, le bureau d'information sur le crédit collecte d'autres informations, notamment auprès des grands facturiers. Nous avons la possibilité également de collecter des données au niveau des centrales publiques. Je prends par exemple la centrale des incisions de paiement où on centralise les, les chèques sans provision. Nous avons ces informations. Nous avons également la possibilité de nous adresser aux greffes des tribunaux pour avoir des précisions, des informations sur les liquidations, les faillites éventuellement. Évidemment, lorsque les dossiers sont clos, les faillites sont consacrées, nous pouvons recueillir ces informations pour alimenter notre base de données et les faire figurer dans les rapports, sur les rapports de solvabilité, de manière à informer en toute transparence, tous les prêteurs. Ce rapport de solvabilité, bien entendu, comme je l'avais indiqué tout à l'heure, le, le, le résultat de toutes les informations qui sont collectées sur un client, que ce soit au niveau de sa, sa banque principale ou bien des autres créanciers. Parce qu'un client peut être débiteur au niveau d'une banque A et avoir également des engagements au niveau d'une banque B dans un même pays. Ce client peut avoir également des engagements dans un autre pays de lui et moi. Donc, toutes les informations que nous recevons, toutes les déclarations qui sont faites, au niveau de chaque pays et à l'échelle de l'Union sont, cro sont croisés, des croisements sont effectués. Et le rapport de solvabilité contient le détail des engagements sur un, le même individu. La banque qui consulte ce rapport de solvabilité a une vue très précise et détaillée des engagements du client au niveau de sa propre banque, au niveau de ses confrères et à l'échelle de, de, de l'union. Donc vraiment c'est un rapport complet. Le processus est en train d'être affiné pour que nous puissions donc intégrer aussi bien les groupements, les associations de manière à pouvoir apprécier et à attribuer individuellement hein, l'endettement de, de ces de ces groupements, de ces associations et, et autres. Et là, se pose le problème, problème d'identification, parce qu'aujourd'hui, euh, au niveau de ces groupements, vous avez des personnes qui n'ont pas de pièce d'identité, même si au niveau donc, des IMF, des institutions de microfinance, ils s'arrangent pour avoir donc, euh, un listing de ces personnes euh, avec des empreintes digitales qui permettent donc, de suivre, hein, au fur et à mesure, le niveau d'endettement de ces individus. Le bureau de crédit présente une grille tarifaire de ses prestations pour chaque année et la banque centrale doit homologuer cette grille tarifaire. Il y a la redevance annuelle qui diffère selon qu'on est banque ou institution de microfinance et ensuite le prix des rapports de solvabilité qui est diffère également selon qu'on soit banque, établissement financier ou institution de microfinance. Euh, la redevance annuelle pour euh, les banques et établissements financiers est euh, établie à 3 800 000 par an. Pour les institutions micro, de, de microfinance, euh, cette redevance est établie à 1 800 000. Euh, nous avons ensuite euh, les, les prix pour les rapports de solvabilité. Qui, pour la consultation d'un rapport de solvabilité pour une banque, le coût revient à 1 650 pour un rapport. Pour les institutions de microfinance, le prix est de 600 francs. Bien entendu, 600 francs CFA. Bien entendu, pour le, les rapports le rapport de solvabilité, nous avons des tarifs dégressifs en fonction euh, du nombre de rapports consultés euh, au cours de l'année. il y a la problématique de l'identification en tant que telle au niveau de nos États, la qualité de l'identification. Bien entendu, nous essayons de prendre les dispositions qu'il faut avec le recueil d'informations assez précises sur le nom, prénom, date de naissance, l'adresse, nom et prénom de la mère et tous ces éléments-là grâce aux algorithmes que nous développons permettre donc de tracer le profil de chaque individu et de pouvoir procéder au rapprochement de façon plus pertinente. Et nous avons espoir que la carte d'identité biométrique de la CDAO, qui doit s'imposer à partir de 2018, devrait nous permettre donc de régler de manière significative cette difficulté. Au niveau de l'ensemble des institutions, il faut avoir un système d'information fiable et disposer d'un outil d'extraction des données et d'envoi de ces données. Parce que nous avons un format de données, nous allons défini. Une structure et des formats de données auxquels les banques sont obligées de se conformer avant de transmettre les données sur, euh, sur la base. Aujourd'hui, euh, la problématique, c'est la qualité de l'information disponible au niveau des banques. Normalement, euh, si les banques se référaient aux customers, comme on dit, les institutions associées disposer de toutes les informations nécessaires sur les clients. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous avez des dossiers de crédit ou vous avez des numéros de téléphone qui remontent à il y a une dizaine d'années. Vous avez des adresses qui ne sont, plus, qui ne sont pas actualisées, y compris même les pièces d'identité. Les institutions ne prennent pas le, la précaution donc, de renouveler ces informations-là. Évidemment, lorsqu'on leur demande de transmettre les contrats de, de, de, de leurs clients, elles se rendent compte que ah, euh, telle information manque, telle information manque, telle information manque. Donc, ils sont obligés de faire un travail de base, d'assainissement de leur base aujourd'hui. Et c'est ça qui est la difficulté majeure. Donc aujourd'hui, tout en les aidant à transmettre leurs contrats chaque mois, nous les assistons à régulariser les lots qui n'avaient pas été transmis depuis l'entrée en vigueur donc, de, de, du BIC. Et nous avons à peu près 2 millions de, de contrats qui ont été transmis donc, sur, sur la base, dont une proportion importante en provenance de la Côte d'Ivoire. Cela correspond à peu près à entre 700 et 800, 800 000 clients. Donc je parle de la base UMOA pour l'ensemble du système bancaire des huit pays. Le Sénégal a 250 000 à peu près. Et puis après, les autres pays suivent. Hein. Mais le gros des contrats, c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal aujourd'hui. Nous avons à peu près 70% des banques de l'Union qui sont vraiment actives et qui transmettent des contrats. Le reste, on continue à faire les tests de qualification pour leur permettre donc de s'aligner véritablement et de transmettre leur, leurs données. On a constaté quand même un décrochage hein, des IMF qui ne sont pas véritablement euh, euh, impliqués euh, pour plusieurs raisons. D'abord, vous savez que pour euh, vraiment être prêt pour euh, euh, transmettre les données, il faut un minimum d'investissement. Et elles n'ont pas beaucoup de moyens pour euh, avoir euh, des bases centralisées avec des outils d'extraction et d'envoi des données très fiables. Euh, et elles trouvent également que les, la tarification que nous avons faite, qui a été approuvé par le régulateur, que cette tarification est élevée. Et il y a une, quand même un certain nombre d'IMF qui, quand même, euh, envoient régulièrement leurs données. Les autres s'activent à travers leur association. Nous les réunissons souvent, on discute avec eux. Mais il y a toujours des difficultés hein, qui sont d'ordre matériel et financier. Pour permettre à la Banque centrale donc de, de mieux conduire sa politique monétaire, le BIC est un outil, un outil de, de, premier, de premier choix. C'est un, un, un gisement d'information hein, euh, très appréciable, le BIC, à condition, bien entendu, que tout le monde y adhère. Au fur et à mesure euh, que les gens se rendent compte Percevant les bénéfices, les avantages évidents du bureau d'information sur les crédits, c'est automatiquement que les autres institutions viendront adhérer, et cela nous permettra, nous permettra donc d'avoir vraiment une large palette d'informations. nous avons des outils très précis pour pouvoir traiter ces informations et donner tout, tout, tous les indicateurs possibles à la Banque centrale pour lui permettre d'avoir une idée précise donc de l'évolution de l'inclusion financière dans nos États. Parce que nous faisons partie intégrante hein, de, du système financier euh, que nous, contribu dont nous contribuons à améliorer les performances. Et euh, le QSF est très intéressé par euh, ce que nous faisons. Avant de mettre en place un, un prêt un crédit en faveur d'un client, vous êtes tenu d'avoir un rapport de solvabilité. C'est l'article 60 de la loi uniforme qui le, qui, qui le dit très clairement. Hein. Bien entendu, pour avoir le rapport de solvabilité, vous êtes obligé d'avoir le consentement du client. Et la pierre angulaire du dispositif de partage de données, c'est le consentement préalable. Et lorsque le client donne son consentement, vous transmettez les contrats en cours, mais également les contrats qui remontent à, aux cinq, cinq dernières années, même s'ils sont échus. C'est la loi qui le dit. Et cela permet donc au BIC de disposer d'un historique très précis sur le respect des engagements de ce client-là et de pouvoir établir son profil. Mais bien entendu, vous avez des clients qui ont bénéficié de crédits depuis deux ou trois ans, qui continuent à payer, mais il est difficile de leur arracher le consentement. La plupart des données de, sur les crédits en cours ne sont pas transmises. Seulement les clients qui viennent depuis la mise en place de la loi, qui viennent demander du crédit, ceux-là sont tenus de donner leur consentement. Mais pour l'existant, il y a un problème majeur. Si bien que l'État de Côte d'Ivoire, par exemple, a, a pris une ordonnance pour que l'on puisse transmettre les données, c'est-à-dire pour les prêts. C'est un élément très important qui a permis d'alimenter significativement la base. Récemment, le Niger a adopté la même loi qui permet donc de faire remonter tous les encours de crédit au niveau de la base. Et la Banque centrale a, euh, disons, euh, demandé, a recommandé à l'ensemble des, des États d'adopter une loi similaire pour permettre aux banques donc de faire remonter tous les encours de crédit en vigueur avant l'adoption de la loi uniforme. Et nous, également, au niveau du BIC, nous avons élaboré une vidéo sur le consentement, les raisons pour lesquelles il faut donner le consentement, et les banques doivent diffuser ces, ces vidéos-là dans leur hall. Au niveau des États, également, un effort doit être fait en matière de communication vis-à-vis hein, -vis du grand public. Pour la protection du, du consommateur, euh, je vous l'avais expliqué, la pierre angulaire, c'est le consentement. C'est d'abord ça. Avant que le client ne donne son consentement, l'institution, la, la banque, est, euh, est tenue de lui expliquer les raisons pour lesquelles euh, le consentement est demandé très clairement et l'utilisation qui sera faite de ces données. Cela ne sera pas utilisé par les services des impôts, ni pas d'autres institutions. La loi est claire là-dessus. Et maintenant, euh, il y a la protection donc, euh, des droits et des renseignements personnels. Le droit à l'information du client. Le client doit être informé à tout moment des informations, des données qui sont collectées sur sa personne. -dire que il doit dire qu'il a accès à ces données. Et nous sommes tenus par la loi de nous fournir un rapport de sauvabilité gratuit, une fois au moins, une fois par an. Maintenant, s'il demande un deuxième, un troisième, on le facturera c'est 3 000 francs seulement. Et s'il si constate qu'il y a des erreurs, mais il fait une réclamation. Le traitement de cette réclamation est organisé par une procédure bien encadrée par la Banque centrale. Et nous avons des délais contraignants pour... Euh, éventuellement faire, disons, traiter les réclamations et rendre compte à la Banque centrale. Les fournisseurs de données, c'est-à-dire les, les banques, les institutions sujet les microfinances article 44, de même que le BIC, nous engageons notre responsabilité civile et pénale en cas d'utilisation abusive de, de cette données là ou en cas de distraction des données à l'extérieur. Le consommateur à une protection maximale au niveau de la loi uniforme. Et cette loi uniforme, c'est une loi communautaire qui prime sur les, les dispositions nationales en matière de protection des données, mais nous avons choisi de nous plier aux institutions de protection des données nationales. Par exemple, au Sénégal, nous avons reçu une autorisation en et du forme de la Commission de protection des données.